Avec trois objectifs sociaux chiffrés à réaliser d'ici 2030, je veux croire que le sommet de Porto saura corriger l'absence d'objectifs chiffrés du plan de relance en matière sociale. Il s'agit de protéger face aux crises sociales, mais aussi de concrétiser l'Europe sociale en soutenant la transformation écologique de nos sociétés. Pour que les ambitions de Porto se réalisent, il faut changer de logiciel. Les dépenses publiques doivent soutenir les investissements sociaux dans l'économie verte et garantir la jouissance de droits sociaux pour tous en Europe. Il est temps de faire de la convergence sociale vers le haut une réalité du projet européen. Pour y parvenir, le social ne peut plus être pris en otage par le budgétaire. Il est donc temps de mettre fin à la concurrence fiscale entre États membres et de ré réviser les règles du pacte de stabilité je vous remercie.